Salut! Ouais, c'est moi. Pourquoi tu n'investis pas dans l'immobilier? Tout le monde dit, tout le monde te donne des recettes miracles sur internet pour investir dans l'immobilier et pourtant tu n'investis pas dans l'immobilier, tu ne passes pas à l'action. Donc, cette vidéo, je vais te donner les principaux points qui font que tu ne passes pas encore à l'action et que tu vas bientôt passer à l'action. On voit tout ça dans cette vidéo. Pour commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Donc en cliquant sur le petit bouton « s'abonner ». Tu appuies bien sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. Alors, si c'était si facile, on le ferait. Tu connais cette fameuse expression J'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions qui me disent « Mais Damien, tout ce que tu montres ça a l'air facile. Vous Là, tous les blogueurs, tous les YouTubers, vous nous montrez de l'immobilier, ça a l'air facile. Et pourquoi alors tout le monde ne le fait pas ?» Donc, je vais donner cette vidéo trois points structurants qui font que pour moi, tu n'es peut-être pas passé à l'action. En tout cas, ce qu font, qui fait que pour moi, la plupart des gens ne passeront jamais à l'action et ne deviendront jamais des investisseurs rentables. Point numéro 1, tout simplement l'entourage. En fait, tant que tu écoutes ton entourage, tant que tu écoutes des personnes qui ne sont jamais passées à l'action, qui n'ont jamais investi mais qui vont te dire « Attention, les locataires ne payent pas. Attention, ils te cassent tout. Attention, la banque ne va pas te suivre. Tu vas juste engraisser une banque et toi, tu vas perdre de l'argent, tu vas te faire arnaquer. » tu vas être à la rue, tu vas tout perdre. Voilà. Tant que tu écouteras des propos négatifs de personnes qui ne sont jamais passées à l'action, alors forcément, dans ton état d'esprit, il y a des ancrages à, à modifier. Et en fait, tu garderas, tu seras, auras un ancrage qui ne sera pas bon et du coup, à chaque fois, tu vas, tu vas toujours voir une opportunité comme, euh, comme, un, comme un risque et euh, un risque comme euh, le prétexte pour ne pas y aller. Du coup, forcément, tu vas attendre, attendre, attendre, regarder des vidéos, regarder des vidéos. Mais jamais en fait passer à l'action, tout simplement. Parce que tu es entouré de personnes, dès que tu vas couper cette vidéo, tu vas aller à la machine à café et tu vas entendre des personnes qui vont te dire euh, « ça va comme un lundi, ah, j'ai envie d'investir, mais je n'ai pas l'argent, je ferai ça l'année prochaine, etc. etc. » Toujours repousser. Toi ton entourage, il repousse. Il connaît tout, mais il repousse. Donc, quelque chose qui est super important, c'est d'inverser ça. Et pour inverser ça, il faut aller à la rencontre de personnes qui ont, investis, qui sont déjà passés par là où tu es passé, qui ont déjà eu les doutes que tu as eu mais qui les ont bam, explosés pour devenir des investisseurs rentables. donc Par exemple, aller à des séminaires, moi j'organise un séminaire par an qui s'appelle Focus Imo Live. Je te mets le lien dans la description de la vidéo, donc s'il n'est pas encore passé, je t'invite à t'y inscrire, tu vas avoir des intervenants de haute qualité, tu vas pouvoir réseauter avec des investisseurs comme toi, débutants, euh, qui sont passés à l'action, qui ont acheté un, deux, trois biens, qui ont acheté un immeuble, qui ont acheté dix immeubles. Il y aura de tout. Si tu ne peux pas venir à mon séminaire parce qu'il est fermé au moment où tu vas cliquer sur le petit bouton, dans ces cas-là, euh, bah, va à un autre séminaire dans ta région, mais va voir des personnes. Il euh, n'y a rien de mieux que le contact physique pour se rendre compte en fait, que les gens, que les investisseurs rentables, ils existent. Allez les toucher, te rendre compte que ça existe. Et ça, en fait, dans ton cerveau, sans te rendre compte, ça va te faire modifier, modifier euh, ton câblage interne, tout simplement. Et tu vas, euh, bah, tu vas faire comme eux parce que tu vas voir que c'est la seule solution possible. Tu vas t'enfermer dans une salle avec que des investisseurs et tu vas dire « je peux qu'investir ». Tu t'enfermes dans une salle avec juste des losers, tu vas dire « je peux être qu'un loser ». Tout simplement, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça réellement que ça se passe. Le deuxième point qui fait que c'est facile mais que personne ne le fait, tu t'arrêtes à la première loi qui vient ou au premier projet de loi qui vient et du coup, ça te fait flipper. Là, on entend « loi et LOR », on entend euh, « Cap 2022 ». Euh, je te mets des liens vers des vidéos que j'ai fait euh, sur ces sujets-là. Ok, donc comme il y a un projet qui arrive en 2022, le CAP 2022, tu vois, dans ce cas-là, on arrête tout, on, on, on se met en mode de sécurité, on attend que ça passe. Non, on ne peut pas faire ça parce qu'on est les investisseurs Ce qu'on fait, c'est qu'on prend, on, on prend des marges, on, on gère ces risques-là. C'est des risques, hein, on prend les risques qu'on est capable, qu'on comprend. Donc voilà, je prends des risques que je comprends, et par rapport à ça, je continue à avancer tout en ayant conscience des risques qu'il peut y avoir par rapport à ces modifications de loi, mais je ne reste pas. Euh, bloqué parce que je sais qu'il y a une loi qui va arriver. Donc la personne qui, qui voit des vidéos, qui a envie de passer à l'action, mais qui ne passera jamais à l'action, bah, le deuxième point, c'est voilà, dès qu'elle voit une loi, elle dit non, c'est pas pour moi l'immobilier. Ah ouais, bah, non, j'en étais sûr, t'as vu, c'est marqué, hein on ne peut pas investir. Ça, c'est pas bon. Si tu, vas, tu reprends le point 1 et que tu changes ton entourage, euh, t'as que des, des potes quand tu quand appelles, hier j'étais avec, avec Stéphane, un pote, un investisseur, qui achetait des immeubles à Google. Quand je l'ai au téléphone, bah, je sais que c'est possible. Je le fais, il le fait, on échange nos, nos plans. Voilà, il n'y a pas de euh, euh, « c'est pas possible, j'ai acheté un Pinel et je ne peux plus acheter. Tu vois, tu changes de, de, de, par rapport à ça et on ne parle même pas de loi. Parce que de toute façon, on trouvera toujours le moyen de s'adapter aux lois. Il faut juste faire des projets qui soient solides et qui soient réellement, euh, réellement stables. Et le troisième point qui fait que euh, c'est facile, mais que tu ne le feras jamais, c'est si tu continues, continues, continues, capital. « The Internet. oh Envoyé spécial euh, », il y a quoi d'autre 90 minutes, euh, non, 60 minutes, « Inside », enfin je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, tac, tu continues à regarder tous les magazines, je ne sais pas comment ils appellent ça, à la télé, là, les documentaires, docu-réalité ou docu-fiction, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu regardes toutes ces « merdes », entre guillemets, excuse moi l'expression, à la télé, et là, tu es sûr, tu sors de là, tu fais « Non, je ne peux rien faire, ça va s'arrêter, je, la... je vais faire un investissement immobilier, je vais me retrouver en prison, je vais être euh, fiché Banque de France. Voilà, je t'encourage le plus rapidement possible à couper ces médias-là. Regarde la télé, kiffe la télé avec une bonne série sur Netflix. Aucun souci, la vie est belle, cool. Profite avec, avec ta copine, avec ton copain. Vous matez une belle série si le cœur vous en dit. Un beau film, mais arrêtez la merde avec euh, les, euh, les émissions qui en fait te polluent la tête, juste te polluent la tête. Voilà, rapidement, on a vu les trois euh, éléments qui principalement font que tu ne passeras jamais à l'action si tu continues à les faire. Un, ton entourage il faut t'entourer des personnes qui sont déjà passées à l'action, c'est le plus important, de les lois. On est en France, il y en a plein des lois. Donc si tu les écoutes toutes et que tu te prends la tête trois ans avant que ça arrive, c'est pas bon. Juste fais des projets solides pour pouvoir anticiper et gérer les risques. Et trois, les médias. Stop. Le bullshit. Stop les médias. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, si tu l'as aimé, mets-moi un gros like. Mets-moi en commentaire. Oui, yes, Damien, elles sont cool, tes vidéos. Ou alors c'est de la... Bip. Non, mets-moi que c'est cool. Pose-moi des questions. Et euh, mets-moi des sujets de vidéos, comme ça, je pourrais, euh, je pourrais te faire de, de prochaines vidéos qui répondent pile poil à ce que tu souhaites. Et pour te remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin, je te propose de télécharger gratuitement ma dernière formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu le trouveras au-dessus ou au-dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu mets juste ton prénom et ton email. Et je t'enverrai cette formation immédiatement. Bien évidemment, tu t'es déjà abonné à ma chaîne YouTube. Sinon, hein, tu cliques bien sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche. La clé est super importante car elle te permet de recevoir toutes les prochaines notifications. En tout cas, d'ici les prochaines vidéos, si tu as un message, mets-moi un petit commentaire, j'y réponds. Et sinon, je te souhaite juste de profiter des tiens, d'être en bonne santé. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao